Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que les personnels dans les hôpitaux, ils sont épuisés. Euh, on l'a vu, on en a parlé à l'instant, c'est que les mesures du Ségur, n'ont rien réglé en reconnaissance. On a des, des, des personnels dans les hôpitaux qui travaillent avec, en sous-effectif, avec, un, avec une organisation de travail euh, où le Lean Management est dans le public, où le, le, nou, le nouveau management impose des flexibilités, impose du flux tendu, un, impose, impose des retours sur les congés, euh, une absence de reconnaissance. Donc on a, on a un personnel qui s'était épuisé depuis ces dernières années. On le voit dans la dans les mesures et dans les actions des urgences au mois de mai 2019 et donc on voit bien que cet épuisement il dure depuis les diverses réformes et là la situation dans les hôpitaux on a des, des, des personnels qui ont répondu à la demande du mois de mars et à la, à la demande de la pandémie euh, on voit que les, les mesures là on a des personnels qui sont complètement euh, fatigués, épuisés euh, et qui, qui n'ont pas eu la reconnaissance nécessaire concrète par rapport à, à, au Ségur donc là elle est catastrophique on, et, et on ne sait pas comment justement euh, on, a, on va être en mesure de pouvoir gérer la situation. On voit que dans les hôpitaux, ils sont, ils sont, ils sont en train de, de, notamment à Paris, de supprimer les congés de la Toussaint pour que les personnels puissent, puissent répondre aux besoins dans, dans, le, dans le moment actuel. Donc euh, c'est une situation très tendue et qui est prêt à l'effondrement. La CGT, on est très clair, on a, on a moins de l'hydréa qu'on en avait au mois de mars. C'est-à-dire que les 5000 lits de mois de mars qu'on avait, on en a, ils, ont, ils ont continué de fermer des lits. Donc ça, c'est déjà parce qu'il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir euh, s'occuper des patients qu'on mettrait dans les lits. Nous, ce qu'on demande à, à la CGT, c'est des rouvertures de lits à la hauteur des 12000 ou 13000 000 lits minimum pour qu'on puisse euh, gérer cette, cette, cette pandémie, mais aussi gérer euh, les patients qui ont euh, d'autres pathologies puisqu'il faut savoir qu'il y a des déprogrammations. Donc euh, ce que nous, on demande, c'est justement des rouvertures de lits, des emplois à la hauteur des moyens pour fonctionner et euh, surtout des emplois de qualification euh, et en même temps bah, des salaires pour avoir une vraie reconnaissance. Et euh, donc il faut, il faut revenir sur des choses concrètes qui, qui permettent de répondre euh, en moyens, en, en moyens en lit, en moyens en effectif, en moyens en... en, en en organisation qui permettent de partir du travail réel et qu'enfin on ait des personnels qui puissent avoir du sens à leur travail et qui puissent répondre à des, à des soins humains et dignes et que c'est ça, le, le, ça le, notamment dans le service public mais dans les autres champs de la santé et qu'on puisse répondre aux besoins de la population. Donc euh, ce qu'on réclame, c'est vraiment les moyens et les vraies ouvertures d'eux et pas des effets d'annonce comme, euh, comme euh, le, le gouvernement le dit, notamment par exemple début octobre, le 8 octobre, où euh, le président de la République dit euh, clairement, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation. Mais ça, ils nous l'ont déjà dit depuis, euh, depuis des mois et des années, euh, et notamment euh, l'année dernière où euh, la ministre de la Santé disait non, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question d'organisation. On voit bien qu'heureusement que les personnels se sont organisés pour répondre au changement et, et à cette variabilité d'activité parce que ce n'est pas l'anticipation justement euh, de nos responsables et du gouvernement qui ont, ont permis de répondre à, à cette demande-là. Sauf que les effets secondaires euh, sur, les, sur les personnels, ils, sont, ils ont été tellement criants sur du personnel qui était déjà épuisé, c'est que là, euh, nous ce qu'on demande, c'est qu'on inverse vraiment les choses. Quoi. Ce qui est important, c'est que les dernières années, euh, les diverses réformes ont, ont, ont, ont, ont eu un impact très fort sur le, sur le travail des, des, des personnels et euh, ils ont perdu du sens au travail. Le, le contact et le soin, euh, c'est des, des êtres humains qui, qui sont pris en charge et euh, sur d'autres êtres humains. Et cette, cette désorganisation et ce manque de moyens, il a apporté cette perte de sens qui est, qui est criant. Et on a, on a des personnels qui ont une charge psychique et euh, psychologique importante. Ils ont perdu du sens, donc ils sont démotivés. On les a démotivés alors qu'ils sont hyper motivés pour bien travailler et pour bien répondre à ces besoins-là. Et je pense que ça, ça doit être pris en considération. Et, et les citoyens comme la population, ils doivent, ils doivent savoir que pour bien faire, il faut, il faut avoir les moyens. Mais pour, quand on a le sentiment de bien travailler, et bien là, on, on, on répond largement plus aux besoins. C'est quelque chose qui n'est qui est pas forcément pris assez en considération, mais c'est quelque chose qu'il qu faut qu'on arrive à changer. Le Ségur de la santé, il n'a rien réglé. Euh, C'était euh, des broutilles sur les salaires alors que les salaires euh, de, des soignants, euh, enfin des, de, du tout, de tout le personnel, il est déjà 20% de la moyenne européenne. Et là, euh, ce qu'on nous a donné au, au Ségur, euh, ça nous amène à de nul à moins nul. Mais euh, ça ne répond pas du tout aux besoins du gel des, des salaires depuis 10 ans, euh, au moins, et depuis les diverses réformes depuis 20 ans. Donc euh, ça n'a rien réglé. Et en même temps, dans l'organisation de, de travail, dans les moyens on a moins de lits qu'on en avait au mois de mars euh, le Ségur du mois de juillet n'a pas réglé les moyens en effectifs ni en ouverture de lits ni en moyens pour fonctionner et donc euh, cette journée d'action elle s'annonce euh, là pour qu'on euh, soit enfin entendu et qu'il y ait une vraie reconnaissance du personnel mais qu'on puisse au moins soigner les, les, les personnes dignement dans un moment où euh, euh, on est à une période d'hiver on est dans une période où déjà les hôpitaux sont saturés normalement mais là avec la crise qui n'est pas, pas réglée et les, les, les moyens en, en en, en lit qui n'ont pas, pas changé avec le personnel pour, pour s'occuper des patients. Il est évident que cette journée-là, elle est, elle, est, elle est importante pour qu'enfin on, on, on change la, la, la, les, données, euh, les données et qu'on ait enfin les moyens de fonctionner et de soigner dignement. Alors le, sur, le, sur le Ségur, on, le social et médico-social, il y a 40 000 agents dans la fonction publique hospitalière qui n'ont pas été intégrés dans les mesures du Ségur. Et là, c'est proprement euh, une injustice complète et euh, la CGT a porté. Euh, pendant tout le Ségur que l'ensemble des personnels devaient avoir les revalorisations salariales puisque sur le, sur le, sur le groupe 1 du Ségur c'était bien, bien sur les revalorisations salariales et qu'effectivement il y a une profonde injustice à que ces personnels-là du médico-social et du social n'aient pas été intégrés et c'est maintenant sur leur feuille de paye que les agences en aperçoivent et là il y a une, il y a une, il y a une profonde euh, tristesse, une indignation un manque de reconnaissance flagrant euh, que la CGT euh, a porté tout au long du Ségur mais que d'autres syndicats malheureusement euh, euh, ont, ont, ont ont eu vite on vit fait de, de se poser dessus et je pense que c'est aussi l'une des raisons où, où on n'a pas encore réussi à les intégrer dans les mesures salariales. Ce que la CGT revendique dans des mesures immédiates pour les effectifs, c'est 200 000 emplois dans les EHPAD, c'est 100 000 pour l'hôpital et 100 000 pour le restant, 100 000 personnels pour le restant du champ de la santé, action sociale et médico social Ces chiffres, ils s'appuient sur des études que la CGT a fait dans les EHPAD et c'est des mesures reconnues et épuisées. Dans les hôpitaux, c'est pareil. Et donc, ces mesures que nous on demande, ces effectifs, et c'est des mesures immédiates, il n'y a pas d'attente dans, dans, le, dans le délai.